Et salut à tous les astratégers, j'ai la patate aujourd'hui Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai la patate. Ben si, je sais pourquoi, parce que j'ai la preview, j'ai la preview de ce qui va sortir dans les photons hypernova, tout simplement. Donc, je vais me rétrécir comme d'habitude. Voilà. Et on va passer à ça, photon hypernova, donc, qui va sortir normalement le 9 février, donc si tout se passe bien, je me commanderai une display pour que vous puissiez voir. On va zoomer un peu. Alors, on aura du DINA, du numéro 1. bien. Du Kashitara. bon, voilà. Du tire la main. Si ça fait comme celle de mois de janvier, c'est intéressant. Après, s'il y a des communes, euh, normalement, il y a des communes. Hein, parce que vous voyez, les, par exemple, celle-là, SR, c'est marqué en secret rare. <coughs> Super rare, pardon, là, c'est secret rare. un Nouveau gobelin super du photon, ça c'était génial. Qu'est-ce que je vois d'autre? Ah, ils vont sortir les. les, les... Ça c'est génial. Ça c'est génial. Ils vont sortir, euh, ils vont commencer à sortir en commune pour les decks fusion. Ça c'est super x x6 ouais. ah les gold de pride les gold de pride ouais Et après, hop, pareil. Qu'est-ce qu'ils vont sortir Du tire main le Photon Empereur, la Galaxy Semenor, le Galactic Kuribo, du Bestial, d'accord, ok, du Kashitara. Donc, euh, la cleo Switch, bon. Of chaos, ouais. Ah, ils vont la sortir celle-là. voyez, j'ai, j'avais euh, fait la vidéo sur euh, sur les, euh, <coughs> j'avais fait la vidéo sur les fausses cartes ou voilà, et ben. Elle, elle, va sortir. Ça, c'est génial. D'accord, on voit pas mal de choses. Couple Ace, dimensionnel artier, Il ouais, n'y a pas grand-chose qui va m'intéresser. Shark C, donc c'est euh, un peu comme le, Ma le Max C, voilà. Dogmatica, Evigisti, le Dragon Dark. Alors là, il faut que tu fasse un zoom parce que j'ai l'impression que c'est un dragon photon. Non, c'est une bête Oh, yes Ultimate Gratin Insecte. Gatagamaru, Armoire Ninja. Atros. Voilà. Ah, il va y avoir du... Ajad. Ah, c'est génial. Chaos Arfen. Ouais, ultra rare. Mais euh, qu'est-ce qu'ils vont sortir encore La Chaos Beast, voilà. Ah, le, le, patrol, le patrol Pendule 1, d'accord, OK. Cirque of Ferry Plant, donc ça va, ça va être... Ah, ils vont sortir aussi des, des photons. Et ça, c'est super. Ça, c'est super. Sargace, Kachitara, Anixis. Général Neur Boss, Tri Brigade et Abyss Actor. Voilà. Donc, c'est ce qui va sortir euh, dans, dans les... dans les photons galactiques. Voilà. Donc, euh, j'espère que, que vous avez aimé cette vidéo. La liker, la partager et tout. Ça serait super. Pardon. Et on se retrouve demain. Euh, je pense que je vais faire un, euh, une vidéo par semaine des, des, des fan art que je trouve sur Facebook. Donc ce sera le dimanche. Et ne vous inquiétez pas, il y a de la qualité, il y a de tout. C'est super. Voilà, tout simplement. Allez, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Et ciao tout le monde.